Si tu penses que tout finira par s'arranger Moi je pense qu'on n'est pas prêt. Si tu penses que tous mes mots sont usés Le silence n'a jamais rien effacé Je suis âgée, Pleine de culpabilité Et tout ce que je sais C'est qu'on a mal à en crever Comme un pantin, j'ai plus d'articles J'arrive pas à sortir de cette putain de relation Comme un pantin, j'ai plus d'articulation J'arrive pas à agir, c'est trop dur de partir Donc laisse-moi chanter Qu'on n'est pas fait pour s'envoler Je veux te voir danser Rien oublier mais avancer yeah, J'ai pas, pas le temps J'ai pas, j'ai pas le temps J'ai pas, j'ai pas le temps <rire> J'ai pas, pas le je crois que j'ai jamais eu le temps la vérité c'est qu'en amour j'étais ce gars des putains j'ai vu le plan c'est grave avant même qu'il s'étale devant moi vivre avec toi c'était comme cumuler deux emplois. j'étais de bonne foi mes sentiments deviennent trompeurs je voulais tout donner rien dans les poches mais tout dans le cœur. puis je me dis que j'ai tout à perdre je dois oser le coup d'après j'aimerais revenir tout prendre la main poser ce putain de genoux à terre j'ai plus d'articulation, j'arrive pas à sortir de cette putain de relation. On s'aimait, on s'est rien dit. Les gens disent en faire un disque, de retrouver, on a préféré faire un disque. Donc laisse-moi chanter, qu'on n'est pas fait pour s'envoler. Je veux te voir danser, rien mais avancer. Yeah, j'ai pas, pas le temps. J'ai pas, j'ai pas le temps. J'ai pas, j'ai pas le temps. J'ai pas, j'ai